Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Son nom c'est Le Lab, et oui un laboratoire de nouvelles idées digitales et pastorales à partager pendant ce confinement. Et Le Lab c'est surtout une collab entre RCF, Jésus-Box et l'école Pierre qui se mettent au service de l'église. A mes côtés donc deux pros du digital, Amaru Kaznav, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de Jésus-Box et en duplex depuis nos studios à Lyon. Guillaume Caille, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur et fondateur de l'école Pierre, une école de louanges, leadership et évangélisation. Alors au programme aujourd'hui, des constats, des conseils créatifs, innovants et concrets. Le but, eh c'est vous donner des clés pour faire vivre la foi et animer la vie de votre paroisse ou de votre communauté sur les réseaux en cette période historique. Restez à l'écoute, nous sommes ensemble pendant 25 minutes. Tout de suite, place au constat du Lab avec notre invité. Vincent Drich est l'invité de ce premier numéro du Lab. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour, merci, merci. Vous êtes auteur et réalisateur de vidéos et de contenus digitaux. Vous êtes aussi fondateur de Focus. Focus, c'est un mouvement paroissial créé avec des jeunes lycéens à Lyon Centre. L'aventure Focus a commencé, c'est avec votre femme, en septembre 2016, dans une toute petite salle d'église, retapée d'ailleurs par vos soins. Trois ans après, en 2019, ce sont près de 200 collégiens et lycéens ainsi qu'une équipe de 25 étudiants jeunes pros qui vous accompagnent. Et puis en septembre dernier, le lancement d'une web radio avec plus de 500 auditeurs. En clair, vous mettez vos talents et votre énergie au service d'une église tournée vers le monde, vers les jeunes, le tout via le numérique. Alors on l'a compris, la formule fonctionne et vous allez nous l'expliquer. Mais avant cela, Amaru Kazna, vous avez une petite histoire à nous raconter sur le sujet. Comme toujours. <rire> Comme toujours. C'est votre petite histoire, bien sûr, dans la grande. Et ça remonte aux années collèges. Ben oui, parce que quand j'étais ado, ben comme beaucoup de garçons de mon âge, j'ai démarré une collection, vous savez, de, de cartes de basketteurs, euh, probablement par imitation de, de mes camarades, mais euh, je pense aussi parce que ces figures, eh ben, elles m'émerveillaient. Euh, je n'étais pas un fan de basket, mais je pense que pendant cette période d'adolescence, on a tous besoin d'admirer des personnes, on a besoin euh, de se projeter dans des figures emblématiques. Euh, bon, autant vous dire que ça n'a pas duré très longtemps. En tant que sportif non pratiquant, collectionner des basketteurs, euh, c'était un peu. Voilà. Euh, et puis ben, le niveau d'inspiration était très limité. Hein. Euh, aucun, pas une seule de ces figurines ne m'a donné envie de faire du basket. Alors que quand je collectionnais euh, les images de dinosaures, ben, j'avais très envie d'être un Vélociraptor. Mais je m'égare. Euh, plus tard, mon besoin d'admiration a continué de grandir. J'ai cherché des figures inspirantes dans la pop-musique, dans l'art ou dans d'autres domaines, mais aussi euh, tout autour de moi. Euh, et c'est à l'aumônerie que j'ai fini par trouver des modèles qui m'ont beaucoup inspiré euh, dans les figures finalement de toute l'équipe euh, de euh, la pastorale qui m'accompagnait. Pendant mes quatre années de lycée, oui parce que j'ai repiqué quatre, ma première, ouais. Ouais. Euh, ben, c'est là que j'ai pris confiance en moi, encouragé par mes mentors qui m'invitaient à prendre la parole, à m'exprimer euh, à travers mes talents, tout en me bâchant quand même euh, quand il fallait. Donc je me souviens euh, que je ne serais jamais par exemple allé au JMJ euh, si ce n'avait pas été l'aumônerie qui m'avait invité. Euh, oui, bon, en même temps, les JMJ, ça pourrait pouvait pas venir de ma prof de maths. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que il euh, y avait entre nos animateurs en pastoral et nous, les jeunes, une immense confiance qui faisait que, euh, quelle que soit la destination, c'était partir avec le groupe qui comptait. D'ailleurs, l'expérience a été tellement forte que euh, je suis revenu avec un petit souvenir de Rome, un magnifique porte clé euh, à l'effigie de Che Guevara, euh, oui, c'était un peu ma période rebelle. Hein. Je cherchais toujours des modèles comme ça dans lesquels m'identifier. Quand l'aumônier il a vu ça, je pense qu'il a vu toute sa vie défiler devant lui. Il a dû se sentir, mais tellement seul, le pauvre. Euh, il a eu beau essayer de m'expliquer que euh, toute la marchandisation autour de la figure du Che, euh, c'est le strict opposé de ses combats. Moi, je m'en foutais. Hein. Pour moi, c'était le message qui comptait. Parce que il y avait une petite phrase, vous savez, euh, derrière l'image du Che. Euh, préfère mourir des pieds que vivir siempre à Rodiado. Wow. Qui, euh, qui se traduit par euh, Je préfère sentir des pieds que vivre toujours à Rodiado. Bon, me demandez pas <rire> de placer euh, Rodiado sur une carte, j'en serais bien incapable. J'ai tout juste eu la moyenne à mon bac de, de géographie. Mmh. Et vous l'aurez compris, bah, j'ai eu 6 au bac d'espagnol. Hein. Euh, bon, au GMJ, donc à Rome, j'ai rencontré d'autres jeunes. J'ai fait l'expérience de me sentir moins seul. Et cette expérience, bah, j'ai eu envie de la partager par la suite. D'être acteur d'une forme de retransmission autour de moi de ce que j'avais vécu, bah, même s'ils étaient tout frais. Euh, Aujourd'hui, dans le lab, on va parler de la pastorale, un lieu de transmission, mais je crois aussi un lieu de retransmission, euh, car bah, si j'ai gardé un souvenir impérissable de mes années d'aumônerie, c'est bien que. En fait, avant l'heure d'Internet, on était déjà invité à s'exprimer, à partager nos points de vue euh, autour de sujets et dans, le, dans un cadre de foi et autour donc de sujets de foi. L'information n'était pas descendante, mais elle circulait comme ça entre nous et avec nous. Euh, même si à l'époque, bah, les réseaux sociaux n'existaient pas et donc je n'ai jamais fait de vidéo, j'ai jamais pu poster euh, sur les réseaux sociaux, ben bah, je me suis déjà exprimé. Euh, J'avais la confiance de ces adultes qui, que j'estimais moi et euh, donc par là, j'ai pu renforcer mes convictions. J'ai découvert que je je penser et j'ai même découvert ce que Alors. je pensais. Oui. Alors, euh, <rire> à l'heure d'Internet et du confinement, une question se pose. Comment la retransmission peut-elle être au service de la transmission Vaste question. Merci Amaru pour ce partage de cette période très importante de votre vie. Alors, je me tourne à présent vers vous, Vincent rich Justement, je vais reprendre cette phrase. Hein, la, retran la retransmission numérique qui sert la transmission de la foi, j'espère que, que tout le monde suit. Est-ce que pour vous, c'est une, une, une évidence Est-ce que c'est est votre constat Déjà, je voulais dire euh, que, que Amaro avait un très bon accent, hein, vraiment. C'est ah, travaillé, c'est hein, confirmé. Bien. Euh, bien sûr, ben, bien sûr que c'est une évidence. C'est euh, pour moi important, mais déjà la transmission de sa foi est quelque chose d'évident et, euh, et est importante. Il faut témoigner de sa foi. Il faut témoigner de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Maintenant, euh, il, le, on, a, on dit souvent le monde numérique. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur du monde numérique. Il faut y aller et il faut trouver des nouveaux moyens pour y aller. Mais c'est important et c'est une évidence ouais, pour moi. Vincent Driche, quand est-ce que vous, vous avez eu le, le déclic euh, ou même l'appel Allez, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots ce matin. <rire> euh, bah, le déclic, je vais... il y en a plusieurs, mais on va essayer d'en trouver que deux. Le premier, c'est quand j'ai découvert euh, l'église Hillsong. Euh, qui pour moi, et c'est Amorou derrière qui m'a fait découvrir cette église, euh, et ben pour moi ça a été une première claque, c'est de me dire mais comment ils ont fait pour, faire, pour transmettre ce message que Dieu est amour, que Dieu est présent pour chaque personne, mais d'une façon très moderne. Et euh, ben ça, ça m'a vraiment mis une grosse claque. Et euh, ensuite, en 2016, on était avec ma femme à Londres, à HTB, une église anglicane, et là-bas, on a vu quelque chose d'accessible, de possible et de réalisable. Et, euh, et c'est là-bas avec Alice qu'on a été appelé par le Seigneur euh, de travailler pour les jeunes et voilà, de permettre aux jeunes d'être enracinés en Jésus-Christ. Donc euh, voilà à peu près les deux, deux moments que je voulais vous partager. Et les deux moments clés. Amaru Kazna, vous voulez réagir bah, C'est juste pour préciser peut-être un peu à ceux qui nous écoutent euh, ce qu'est Ilsong, ce qu'est HTB. Euh, Ils sont donc, c'est une église euh, évangélique qui euh, a démarré en Australie et qui s'est vachement euh, émancipée ensuite un peu partout dans le monde. Euh, et euh, HTB, c'est une église, euh, donc, euh, ce sont des anglicans. Euh, les anglicans, pour ceux qui savent pas, c'est on, on a quand même une culture, en tout cas, assez proche de la nôtre. Hein. c'est ça, ça ressemble pas mal au catholicisme et donc c'est en Angleterre. Euh, juste pour pour préciser un point, c'est que ce sont... Tous deux des, des, des mentalités, des cultures anglo-saxonnes. Et ça, je pense que c'est hyper important à comprendre que euh, dans notre culture latine française, euh, des fois on a un certain point de vue, on est beaucoup, souvent dans l'explication, euh, et que là, en fait, ce sont des gens qui sont dans euh, l'expérimentation. Et je pense que euh, tu, vous allez bien, Vincent, si, si ça, euh, si ça colle, mais euh, c'est ça un peu qui est inspirant dans cette démarche. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent euh, quand on parle avec Alice. Euh, les, en tout cas, en France, quand on fait des conférences, sur ça, je dis souvent euh, nous, nos paroisses, on a l'habitude d'aller dans des lieux où il y a eu des miracles ou des apparitions. Et on doit avoir cette culture d'aller là où le Saint-Esprit souffle. Et ça fait partie de ces lieux-là pour moi. Echtébile, euh, c'est un lieu où je vais pratiquement tous les ans. Euh, et c'est là où vraiment on est ressourcé avec Alice. Euh, et je vais juste une chose, quand je regardais Hillsong, et quand on regarde Hillsong, pour moi, c'est l'Everest, le, c'est le la montagne que je pourrais jamais monter. Parce que c'est un énorme truc. Quand je suis arrivé à HTB, pour moi, c'était un peu plus la montagne colline qu et que c'était réalisable. Et donc, c'est réalisable, c'est possible, et on doit y aller, quoi. Vincent, André, je vous pensais que ce, ce modèle anglo-saxon, plutôt évangélique, il, il est à appliquer sur celui français catholique. En tout cas, il doit nous inspirer, euh, il doit nous ouvrir notre esprit. Euh, il n'est pas forcément, moi je ne crois pas aux choses de copier-coller, je crois qu'il faut savoir euh, chaque lieu, chaque, euh, ouais, chaque local a sa mission propre, donc euh, prendre quelque chose, le faire copier-coller, ça ne marche pas parce que ça manque cruellement d'enracinement de, sur son local, donc euh, c'est à regarder en tout cas, à s'inspirer et à échanger avec eux, moi je, là encore il y a deux jours, j'échangeais avec le responsable des jeunes de HTB, avec qui on s'entend très bien, euh, et, et il m'a dit j'ai hâte de venir en France pour qu'on puisse échanger, donc non, il faut, En tout cas, il faut s'y intéresser, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se dire qu'on fait un copier-coller, mais en tout cas, il faut échanger, c'est important. Voilà, il faut ouvrir un peu nos horizons et aller chercher ailleurs ouais, euh, des infos. Amaro Kazna va vous les Non, non, mais c'est en fait, c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, copier-coller, ça n'a ça pas beaucoup de sens. Parce que euh, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut tenir compte vachement de l'écosystème. Mmh. C'est-à-dire que si on ne comprend pas l'écosystème, si on ne comprend pas comment euh, ces églises-là sont nées, à quels besoin précis elles ont répondu euh, quand elles ont émergé, on peut tout à fait regarder et être émerveillé et puis essayer de, de, de copier ce qu'ils font. Euh, si on appelle l'écosystème de base, euh, on n'y arrive pas. Vincent Rich, avec votre mouvement paroissial Focus, quelle vision vous portez auprès, auprès des jeunes, via le numérique, mais aussi pour vous-même Alors, euh, depuis le début de, de Focus, euh, il est clair, vous savez, dans la Bible, il y a cette, ce verset qui dit « un peuple sans vision est un peuple qui périt si je ne me trompe pas dans les mots. Euh, et, et donc, c'est important pour nous, avec Alice, d'avoir à chaque fois qu'on met en place un projet, d'avoir une vision. Et la vision de Focus, c'est euh, Colossiens 2,7. C'est euh, être enraciné et affermé en Jésus-Christ. Notre vision, c'est de permettre aux jeunes de rencontrer le Seigneur et de pouvoir avoir une relation personnelle avec Lui et de grandir avec le Seigneur. Et, et cette vision, elle est propre pour tous nos projets qui concernent Focus euh, depuis 2016 et ça n'a pas changé. Et vous pensez que euh, le numérique peut servir euh, votre vision Oui, bien sûr. Euh, bah, par exemple, avec la, la mise en place de la radio là, de cette année... Une euh, web radio la web radio, mm -hmm. voilà, excusez-moi, je n'ai pas lancé RCF. Euh, pas encore, pas encore. Euh, avec la web radio, et puis maintenant, depuis une semaine, on est en live sur Twitch, qui est une plateforme de gamers. Euh, c'est aussi là où sont nos, nos jeunes. Euh, et ben, la vision reste la même. C'est pouvoir permettre aux gens de rencontrer le Christ et de pouvoir avoir une relation personnelle avec lui. Et nous, on témoigne de notre foi. Et comme on le faisait euh, ben, face à nos, à nos jeunes, mais là, c'est à travers euh, les micros et, et puis Internet. Vincent Rich, on vous retrouve tout de suite avec l'interview Startup du Lab et ce sera en compagnie de Guillaume Caille. Guillaume Caille, vous êtes le directeur de l'école Pierre, une école de louange, de leadership et d'évangélisation. La parole est à vous pour une interview Startup. Alors bonjour à tous. Alors Vincent, euh, je suis très content d'être dans cette émission avec vous parce que j'ai pas mal de questions. On peut, on peut, on peut assumer qu'on se connaît quand vous. même. <rire> oui, <rire> c'est vrai que c'est un peu biaisé, on se connaît un peu avec Vincent, mais Vincent, je voulais vous poser justement des questions assez concrètes et assez cash. Euh, quand on décide de monter un projet 100% digital comme la Radio Focus, n'y a-t-il pas un risque de perdre la qualité essentielle de la, de la relation humaine Ça, c'est une, une des premières peurs qui est arrivée quand on a lancé le projet, euh, une des premières réflexions qu'on nous a faites. Euh, c'est oulala, là là, en vous faites un truc virtuel. Euh, il faut déconnecter les jeunes de leurs écrans et tout ça. Enfin, j'ai entendu tout ça d'un coup. Pour vous dire, ça fait depuis septembre la radio euh, le nombre de messages qu'on reçoit, le nombre de personnes qui sont touchées par la une parole de Dieu, qui sont rejoints et qui euh, ben, vivent quelque chose avec le Seigneur. Je ne crois pas que ce soit virtuel, ça. Ça, c'est du concret et on doit prendre conscience que euh, il ne faut pas avoir peur. Et oui, il y a des écrans. Oui, les jeunes sont peut-être trop sur leurs écrans par moment, mais si nous église, on peut être euh, ben voilà, des porte paroles de la parole de Dieu, ben faisons-le. Vous voulez dire que cette web radio, du coup, emmène vers le, le réel, le virtuel qui, qui amène au réel. Oui, oui, oui. Alors, en plus, il bon, y a eu un nouveau confinement, mais nous, on a la chance d'avoir une maison euh, qu'on appelle la maison Focus, et les jeunes peuvent venir euh, toute la semaine. Et euh, c'était le moyen pour nous de, de d'avoir ce côté relationnel et vrai en face à face et de pouvoir avoir des échanges avec nos jeunes. Maintenant, bon, il y a le confinement, donc on ne l'a pas. Mais je peux vous assurer, et je voudrais remercier toute mon équipe qui travaille aussi pendant tous les lives du jeudi soir, ils sont en permanence en train d'écrire et d'échanger avec chaque personne qui laisse un message. Donc il euh, y, y a une vraie relation, ce n'est pas que du virtuel, il y, y a vraiment des choses qui se passent chez chaque personne. Justement ces jeunes là, c'est une, une super transition que vous nous, vous nous offrez Vincent, ces jeunes qui, avec qui vous travaillez, comment vous travaillez avec eux En fait, faire confiance à la jeunesse, tout le monde est d'accord, mais quand on porte un projet aussi ambitieux, jusqu'où et comment on peut faire confiance à justement des jeunes encore en formation ça c'est depuis le début de Focus, euh, moi je crois que c'est comme ça qu'en tout cas c'est venu pour moi, c'est qu'on m'a fait confiance assez tôt et qu'on m'a mis euh, ben, certes des outils comme une caméra dans les mains et euh, ben, je n'étais pas capable à, à, à ce stage-là de tenir une caméra et de savoir comment euh, elle fonctionnait, mais on m'a fait confiance et, on, et moi je crois qu'il faut faire confiance, et de manière On ne peut pas faire tout tout seul. Il euh, y a un chef d'entreprise qui disait, vous savez que, euh, le pilote d'avion, euh, ben c'est pas lui qui a construit l'avion et il doit faire confiance aux gens qui ont construit l'avion et, euh, et il emmène d'autres personnes. Mais je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je, je me mets je mets autour de nous euh, plein de personnes qui sont euh, qui, qui vont apprendre et qui vont être qui vont être plus intelligents que moi sur plein de sujets. Vous savez, par exemple, quand on s'est mis en quand on s'est mis sur Twitch, pour moi c'est une plateforme que je ne connaissais pas du tout. Je vais être très sincère, mais j'ai heureusement quelqu'un dans mon équipe qui est un gamer, enfin qui, qui, qui aime beaucoup jouer, et à qui j'ai dit, ben, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de regarder ce que j'ai fait pour Twitch, est-ce que tu peux voir ce que tu pourrais mettre en place En une après-midi, il m'a tout rechangé, il m'a dit, voilà, là, c'est plus sûr, là, c'est nickel, Chrome. Mais voilà, en fait, il faut savoir faire confiance aux jeunes, et il faut il faut savoir euh, leur donner l'opportunité aussi de s'exprimer. Quand on entreprend comme ça dans l'église, deux questions en une, quels sont les principaux freins Et est-ce qu'au final, un projet comme ça, peut naître ailleurs que dans une grande ville, au cœur d'une paroisse très dynamique Les freins, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que la réalité de, de notre terrain, c'est qu'on ben, ne pouvait pas se réunir. On a 200 jeunes à peu près. Euh, le responsable de la salle nous a dit « je ne veux pas plus de 20 personnes ». Donc réellement, on ne pouvait rien faire. Là, euh, On a dû créer quelque chose parce qu'on était contraint. Euh, après, j'entends je, la question de la, du, du groupe dans une église, dans une ville, euh, il y a une centre-ville comme Lyon. Euh, la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui nous écrivent en ce moment et qui veulent faire la même chose dans, un, dans une paroisse. Donc, euh... c'est duplicable C'est ça que vous nous dites C'est complètement, complètement duplicable. Ça demande un, un investissement, mais ce n'est pas, pas un investissement de 15 000 euros. C'est-à-dire qu'on peut y arriver avec... Euh, combien, combien Très euros. concrètement, et ça sera la dernière question Concrètement, on peut y arriver à, à peu près à entre 500 et 1000 000 euros. Enfin, vraiment, c'est réalisable. Ce n'est pas quelque à chose de... Euh, de C'est la suite du Lab, je le rappelle, une collab entre l'école Pierre, Jesus box et RCF. Le Lab, c'est un laboratoire d'idées innovantes, inspirantes pour vivre l'église numérique. Aujourd'hui et surtout demain, notre invité, Vincent Driche, fondateur du mouvement Focus à Lyon. Vincent a eu le déclic de parler de la foi sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'était en 2016, à la suite d'une rencontre avec une paroisse londonienne qui a entre autres lancé les parcours alpha. Depuis, eh c'est la folie des vidéos en ligne, une web radio, des témoignages de foi. Et vous savez quoi Ça marche. Avec nos pros de Jesus box et de l'école Pierre, on va tout de suite vous transmettre les clés de ce succès. Et c'est tout de suite les conseils du Lab. Allez, on retrouve Vincent Driche, Amaru Cazenave, Guillaume Caille. On va partager les bons tuyaux éditoriaux et techniques pour vous aussi vous lancer en paroisse ou en communauté. Amaru Cazenave, on commence par quoi Ben, En fait, euh, moi, moi ce serait plutôt de voir un peu avec Vincent, justement, pour approfondir un peu cette, cette question, de savoir comment on fait en fait avec les jeunes. Parce qu'on sait que la problématique, et je pense que c'est la problématique des animateurs en pastoral, c'est de se dire, ouais, les jeunes, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose des idées, moi, je vois typiquement, quand on vient pour parler de vidéos, euh, on me dit souvent, mais tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les jeunes Parce qu'à la fois, euh, il faut être moteur pour eux, parce que ce n'est pas toujours évident. Et euh, en même temps, quand les idées fusent, ça part euh, un peu dans tous les sens. Donc j'entends des, des idées de, de concours, de, de, de vidéos, de création. Enfin, moi, moi j'invite souvent les, les animateurs en passant à dire, mais saisissez-vous, vous avez un téléphone portable, vous pouvez créer euh, vous-même vos vidéos. Vincent, comment ça se passe euh, du côté de chez Focus Parce que j'imagine que ça vous arrive quand les idées, elles partent un peu comme ça dans tous les sens oui, c'est pour ça que je parlais de vision hein, tout à l'heure, euh, et c'est important. Euh, ça me fait penser, en fait, l'année dernière, on a fait une année complète sur la créativité avec nos troisièmes, et euh, on a vraiment laissé l'Esprit Saint nous inspirer pour savoir ce qu'on allait faire, et puis voir aussi ce que ces, euh, ces jeunes de ce moment-là avaient envie de faire. Et puis, en fait, euh, on était partis sur un truc de peinture, au début, dans les équipes, euh, et puis de street art, et tout ça. Et puis, finalement, on a fini par un clip de rap avec le rappeur Jazz Kai. Euh, bref, il faut se laisser travailler par l'Esprit-Saint et avoir une vision. Moi, je crois que c'est vraiment les, choses, les deux choses les plus importantes. Mais en fait, une fois, en fait, parce qu'effectivement, j'imagine que les projets là comme ça, ça évolue, et je trouve que c'est chouette d'entendre ça. Mais comment ça se passe, par exemple, quand tu as trois, quatre jeunes qui viennent te voir en te disant, tiens, oui, ai, on aimerait bien faire ça, et puis que ce n'était pas forcément prévu à la base. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour à la fois maintenir la vision, c'est-à-dire être un peu directif, tout en accueillant un peu les, les propositions ben, en fait euh, j'aime bien aussi lancer euh, les jeunes dans leurs initiatives et puis de euh, voir le, la réalisation euh, après euh, je, je pense qu'on n'a pas eu encore la confrontation euh, réelle de ça c'est à dire qu'on a des jeunes qui avec qui on propose les projets c'est à dire que par exemple quand on lance la radio euh, euh, ben on l'a fait quand même valider par euh, nos jeunes en disant voilà on va faire ça on, on voit la réaction euh, après j'ai pas euh, j'ai pas peu eu, en tout cas, de, de, de jeunes qui sont venus vers moi en disant euh, je veux faire ça et ça sera pour Focus. Je, je, ouais. je vois que vous avez quand même une particularité dans ce projet, c'est que vous avez une, une vision qui semble assez claire, finalement, un, un peu un plan. Euh, moi, je crois qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui aujourd'hui, euh, ou dans leur pastoral des jeunes, dans leur mouvement, dans leurs églises, se demandent euh, bah, comment c'est possible, justement, d'établir un petit peu cette fameuse vision, ce plan, en fait, d'entreprendre. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu un conseil. Qu'est-ce qui vous a mis en avant et qui vous a permis d'être dans le concret quoi. C'est-à-dire aujourd'hui sur, sur votre web radio tous les jeudis soirs. La vision pour moi, elle se travaille, elle se prie et elle s'échange. Et en fait aussi dans tout ce qu'on on a dit à nos jeunes, c'est-à-dire que pendant 4 ans, on, a, on ne cesse de dire euh, « soyez enracinés en Jésus-Christ, soyez affermis en Jésus-Christ ». Et donc, euh, cette vision, elle, elle est là, présente, et tout le monde la connaît. Quoi. Donc, elle est, est, personne n'est surpris. Est-ce que quoi. vous l'avez, justement, c'est intéressant, parce que cette vision, est-ce que euh, vous l'avez validée avec, je ne sais pas, votre, votre église, votre diocèse, ou est-ce que c'est vraiment euh, une initiative que vous avez euh, un peu reçue euh, dans la prière et, et sur laquelle vous vous êtes lancé euh, coûte que coûte Et ce sera la, ah. la réponse-conclusion D'accord, alors je fais la réponse conclusion. <rire> euh, toutes ces choses-là, en fait, Focus est quand même Alice et moi, les responsables. Euh, et comme dans, comme pour le, la création du projet, en fait, le Seigneur a créé ce projet pour nous et il nous a inspiré, voilà, cette vision. Et pour chaque projet qu'on qu'on qu'on souhaite réaliser, euh, on prie, on prie et on est en, créant, en Seigneur. Et donc, euh, c'est c'est vraiment le Seigneur qui nous dit, voilà, ce que je vous mets comme projet sur sur votre chemin. Donc, euh, à vous de de mettre en place quoi. Merci beaucoup Vincent Drich. C'est la fin du lab sur RCF. On l'a compris, une vision pastorale, se laisser toucher par l'Esprit Saint et puis oser. Cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr mais aussi sur les chaînes YouTube de l'école Pierre et de Jesus Box.